traversé la Russie et la Sibérie, mon périple a continué et j'ai donc pris le transsibérien pour rejoindre la Mongolie, un de mes rêves d'enfance. Je suis donc parti d'Irkoutsk et j'ai été jusqu'à Ulan-Bator en passant par la frontière russo-mongole. Ça a été une étape très compliquée. Lorsqu'on arrive à cette frontière, les rideaux du train sont fermés, plusieurs brigades montent dans le train des brigades russes et c'est une fouille corporelle, c'est une fouille de toutes les, de toutes les affaires et c'est une fouille qui dure plusieurs heures, voire 3, 4, 5 heures. J'ai donc ensuite rejoint la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, qui est une ville extraordinaire qui se trouve à quelques kilomètres du désert de Gobi et là, j'ai passé ma première nuit et j'ai rencontré Sasa, qui va devenir mon chauffeur pendant plus d'un mois et qui va me faire traverser tout le désert de Gobi. Sasa, c'est un ancien militaire, c'est un ancien colonel de l'armée mongole. Il a une expérience extraordinaire. La première fois que je le rencontre, je me dis comment cet homme de plus de 70 ans va pouvoir me faire traverser les steppes d'Asie centrale. Je me pose vraiment des questions. Et je me suis complètement trompé sur son compte. Il a été incroyablement efficace. Nous nous réveillons en général à 4 heures du matin et nous roulions pendant environ 8 heures. 4x4, Lada Niva, un Lada russe qui n'est pas du tout confortable. Et donc, à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir une super forme physique et mentale parce que rester assis pendant 8 heures dans un engin pareil, c'est très très compliqué. Bon, donc nous roulions en général à partir très tôt le matin. Et nous nous arrêtions, en fin de compte, aux alentours de 4-5 heures. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous arrivions, enfin plutôt lui, arrivé, à traverser le désert de Gobouille sans aucune boussole, sans aucun instrument, sans aucun outil d'accompagnement. Et tout d'un coup, après 3-4 heures, on tombait sur un petit village de yurt. C'était quelque chose de magnifique. Des chevaux sauvages, des dromadaires, des chèvres, des moutons. Enfin, toute une panoplie d'animaux qui souvent des animaux sauvages et en Mongolie la tradition c'est lorsque l'on attrape un animal, il vous appartient donc si vous attrapez un cheval, il vous appartient, si vous attrapez une chèvre, elle est à vous et ainsi va la vie. Donc j'ai été extrêmement marqué par ce pays, ne serait-ce que par le contraste qu'il y a entre Oulan-Bator, une ville hyper technologique, ville du 21 e siècle, et à quelques kilomètres de là, on retrouve la vie euh, au 19 e ou même au 18 euh, des Mongols qui vivent sous la yourte, des Mongols qui sont d'une générosité extraordinaire, en Mongolie, la générosité, je crois que c'est la première de leurs valeurs. Donc quand vous arrivez dans une yourte, vous n'avez jamais rencontré cette famille, elle vous reçoit, elle vous sert tout ce qu'elle a et ensuite vous ne la reverrez jamais. Et C'est comme ça, c'est l'hospitalité mongole. Donc un voyage très physique, un voyage très mental, mais un voyage extraordinaire à travers le désert de Gobi. Vous verrez, il y a pas mal de moments très touchants avec toutes sortes de bêtes et toutes sortes d'individus, vraiment un périple à recommencer. J'ai découvert la société mongole, une société solide, avec des valeurs. Les Mongols sont partagés entre le modernisme et le monde ancien. J'ai trouvé des gens généreux, respectueux, courageux, avec beaucoup d'humilité et de modestie, avec un sens du partage extraordinaire. Je rajoute à mes règles leurs règles.